Je suis en mesure d'affirmer aujourd'hui que je suis quelqu'un du peuple. Au moment où on tourne ça, c'est le 16 mars, les amis. Nous sommes à l'arrivée bientôt des beaux jours. Ça fait très plaisir, le retour du printemps, la meilleure saison. Et dans le premier épisode, vous avez dit « Oui, mais Zach, euh, euh, on n'entend pas bien ce qu'ils disent les rappeurs dans les vidéos. On aimerait bien entendre un petit peu mieux ça. » Et ben, ce sera chose corrigée dans cet épisode. Et ça me fait plaisir, ça fait toujours un truc écouter de plus que ce que le gouvernement vient de nous servir. On envoie des petits trêves politiques comme ça, c'est bon. Oh, on aime bien, on aime bien. Deuxième épisode les amis du thread des mensonges de rappeurs, c'est pas exactement que des mensonges d'ailleurs, mais je repose un peu le contexte nos amis les rappeurs, vous savez qu'en interview ils aiment bien soit être pas intéressant du tout, soit nous balancer des fois des petites dingueries, et des dingueries issues de leur vécu vécu dont ils témoignent dans leur texte et qui peuvent être des fois réels, ou alors un peu romancés, voire carrément mythos mais en plus d'avoir de temps en temps des petits mythos, on a également quelques petites phrases qui sont pas spécialement mensongères, mais juste drôles, je garde le titre les mensonges, mais vous captez qu'on va pas voir que des mythos Je fais tout ce qui est déconseillé par le manuel de Youtube Et notamment avoir des intros à rallonge Alors j'ai vu qu'avec MrBeast c'est très bien d'avoir des intros de 9 secondes Où tu prends direct le mec, tu l'en mets dans la vidéo Je suis un OG moi, j'aime bien encore avoir des petites intros Où je parle et ça me permet notamment de faire des choses Par exemple comme vous parlez du sponsor du jour <rire> vous croyez quoi Si vous avez passé plus de 2 minutes dans votre vie sur Youtube Vous connaissez forcément Red Shadow Legend Et en plus petite anecdote, j'ai été sponsorisé Par eux en 2019 Nous sommes en 2023, c'était même pas encore la mode Ok, un champion épique exclusif, toutes les infos et le lien sont dans la description. Et ouais mon gars depuis ces 80 millions de téléchargements t'as jamais joué sur mobile, et eh bah ben, voici un jeu qui peut te permettre de te lancer dans un truc qui est actif et qui a une très grande communauté. Attends, attends, mais ils fêtent leurs 4 ans Et leurs 4 ans c'était en 2019 La première fois j'étais sponsor. bah ben oui on peut dire que je suis un OG avec eux pour leurs 4 ans il y a des tonnes de cadeaux des offres dédiées, des cadeaux gratuits, des codes promo et également des événements in-game pour fêter ça Comme dirait mon frère Joël, tout ce que ta femme aime, n'hésitez pas à aller checker ça. Mais ce n'est pas fini, attends Pour les nouveaux joueurs, vous pouvez bénéficier d'un pack spécial en utilisant mon lien en description pour vous inscrire. Cela vous permettra de jouer le champion épique du jeu, Kélan Lepaille. Il a l'air puissant, ce mais... mec. Mais vu qu'on a décidé de régaler tout le monde, si vous avez déjà le jeu, si vous êtes déjà un joueur, il y a du coup également un petit code promo dans la description, et ça va vous permettre de pouvoir recevoir un tas de bonus in-game, donc ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à checker ça, toutes les informations sont dans la description, c'est également avec des partenaires comme ça qu'on peut vous balancer des petits projets, des petits bails, vous connaissez le kiff, vous n'avez pas à être déçu. Merci à Red Shadow Legend de me suivre pour cette vidéo, et nous, on va pour le thread, c'est parti je l'avais déjà fait pendant un thread foot, mais de temps en temps quand j'aime bien un thread ou quand j'ai une idée de thread, j'attends pas qu'un mec me le fasse, on le fait nous-mêmes avec un compte fantôme qui s'appelle Thread Bon là on n'est pas sur du foot, mais on est quand même sur une belle pp et ça fait plaisir. Dédicace à Hugo, le frérot qui travaille avec moi, on se crée nous-mêmes notre matière. Commençons en légende. Le fameux pompe de Kalash Krimi avec Nekfeu. Avant qu'on démarre, parce qu'on va l'écouter celle-là, il y a un mec en stream, il m'a dit Ouais, sur ton épisode du thread des rappeurs, ça se voit, tu chargeais pas trop vénère, parce que t'avais peur qu'on te retrouve. Et moi, tu vois, ça m'a un peu piqué parce que c'est parce que vrai. <rire> Vraiment, on vanne, mais avec courtoisie Attends les gars, j'ai déménagé à Paris On peut me retrouver facilement Moi, j'aime bien vanner, mais j'aime bien la paix aussi <rire> Père de couilles, perte de couilles Ce mec perd ses couilles Mais on va du coup commencer avec peut-être pas l'un des moins dangereux du lot Kalash Krimi, let's go incroyable, mec, il est venu tout seul C'est-à-dire qu'on lui dit, ouais, viens au studio et tout vas main, Ouais, il est, vas-y viens, viens et tout Il arrive tout seul à 18h avec sa clé USB Tac, il rentre à 4h du matin Carré, 10h d'enregistrement Il va tout seul dans le studio de Kalash, au oh, calme, au oh, calme et au moment où il repart, je suis borderé. Ah. Au, au moment où il repart, parce que nous on a une cuisine de toute façon. Et il y a un pot à moi, c'est ça aussi la street, frère. Il ouais. il lave un fusil. Quand quelqu'un dit c'est ça aussi la street, tu sais qu'il y a dinguerie qui suit. Il ouais. y a un moi, il lave un fusil à pompe. <rire> Et euh, Nexo il est dodo et il est dodo il a son fusil à pompe et Nexfé, il le tape dodo il dit ouais c'est ronce je débarque et il s'entend avec le fusil à pompe Oh Nexo vas-y on s'attrape frérot hein. Et t'as <rire> besoin de quoi que ce soit tu nous appelles t'appelles crimin Nexo Nexu était t'inquiète ta quête frérot on s'attrape et tout ouais, ouais, Nexu ouais. même pas parlé de ça Et c'est mon frérot il m'a dit wesh ouais, t'es une dinguerie ouais, j'avais fusil et tout quoi y Et Nexo ouais, comment il a réagi ouais. à toi ta... Ah mais il l'a pas dit Tranquille oui même ouais. lui même il m'en a même pas parlé Bah, ça, bah ouais. oui t'en as pas parlé bah normal tu m'étonnes Alors celle là je pense pas que ce soit un bon son j'y crois d'accord Mais alors déjà le côté petit nettoyage de fusil à pompe 4h du mat, comme ça. Hein, en plus, je dois être complètement sobre en le faisant. Bon, clin d'œil, hein, je pense qu'on se doute de l'état du gars. Mais j'avoue, t'es à la place de Nekfeu. Ouais, salut, Krimi. Ouais, ouais, salut, l'ingé salut. Ah bah tiens, on dit salut à tout le monde. Ouais, je le frérot. Ouais, ouais, gros, bah écoute, euh, salut, hein, si t'as besoin de nous, t'appelles Krimi. Ouais, bon, je peux comprendre qu'il a dû avoir un petit coup de chaud. Mais que vu que Nekfeu, il aime bien s'en canailler aussi un peu dans ses sons, il aime pas passer non plus pour le fragile du siècle. Bah, il allait pas dire à Krimi, ouais, chelou, ton pote le pompe et tout, tu vois. Donc normal, il dit rien, parce qu'il y a une attitude à garder. Sans mentir. Dès que il a dû avoir un petit coup de chaud quand même <rire> Rof malaisant prend la tête à tout le monde Avec son téléphone de merde Alors celle là je crois que On l'a déjà regardé dans un thread sans mentir Mais c'est le classique Rof qui va présenter son téléphone Et en fait oh attends on a une variante Rof malaisant prend la tête à tout le monde avec son tiktok de merde Oh là Petit toqué, mais pour devenir toqué, poto. Pour toqué, mais pour devenir toqué. Mais ça veut rien dire en plus. Vraiment, il me fume, mon ref. Tu captes vite son délire. C'est un délire un peu d'ancien qui peut être un peu légèrement dépassé par certaines évolutions des réseaux et compagnie. Et après une très longue carrière. Bon, c'est pas étonnant non plus. Mais j'avoue que de temps en temps, ça peut donner des trucs un petit peu cringe. Mais rien que pour la vidéo où il dribble, là, en fait, il fait ses jongles avec la, le petit ballon qui rebondit et le pied sur le teco. Je suis prêt à lui pardonner quand même de grande chose tu connais le contexte quoi tu vois c'est pmp voilà il y a la marque daniou personne connaît cette marque je sais même pas si elle existe encore oh là daniou electronics 22 avis google ils existent encore très bien oh, ça ça a pas l'air d'être un truc de clown non plus et qui s'est associé à un rappeur ancien rappeur très glorieux pour réussir à faire quelque chose qui a euh, du marketing tout ça machin et du coup lui il va présenter ça à tpmp après ouais, c'est déjà tpmp pour aller présenter un truc c'est chaud alors maintenant tpmp il y a beaucoup de débats politiques hein. là, à l'heure actuelle tpmp en france il y a, a quelqu'un qui chie sur une table au lycée tu le retrouves le soir même monsieur Cyril, mais alors à l'époque c'était terrible, parce qu'à l'époque il y avait moins de politique, mais là tu viens présenter un téléphone, une séquence sérieuse qui a dû coûter cher pour la Mac avec Rof en commercial, entre deux séquences où t'as Gilles Verdes qui se met un point dans le cul et Mathieu Delormeau, la truc d'après là qui te met des tartes, c'est... c'est difficile En fait je me suis associé avec euh, Daniel qui est une... Euh... Je peux pas dire la marque donc il faut que je dise voilà donc, donc avec une marque, d'accord Avec Danone on va dire, c'est des marques de yaourt, d'accord C'est aussi pour ça que je suis habillé comme ça, parce qu'à la fois je t'ai flouté. Ah va. Bah. Monsieur. En plus, tu sens il a fait l'effort. Et tu vois les produits et tout. Moi, je connais les émissions, les gars. Les émissions, il y a toujours des briefs pour faire des trucs de marque. Et très souvent, il y a des briefs un peu gênants. Et là, je tombe, trouve on est dans le brief gênant. Il tout, il est très beau. Là, il est là, Classique. Ok. Celui-ci, c'est le mien. Donc le toi Je vais prendre celui-là. Pourquoi le mien Parce que j'ai envie d'avoir le tien. Voilà. Eh, bah merci. Eh, bah tu sais quoi Eh, t'es un amour, mon ref Alors, eh qui apparaît, ah. euh, c'est une première mondiale, qui apparaît au dos de, du téléphone. Pas au dos de qui, la boîte. Euh, Voilà, qui... le R qui fait les notifs dans le dos du téléphone. Euh, c'est absolument terrible. Et le pire, c'est que tu le sens que dans ces briefs-là, il y a des mots-clés, des choses à dire. Typiquement, même moi, dans mon intro sponsorisé, il y avait des choses à dire, des mots-clés. Mais là, le mot-clé, c'était rien à envier au téléphone haut de gamme. Il le répète plusieurs fois. Il est aussi performant que euh, <rire> le téléphone de haut de gamme. Ouais, merci. grande marque. Très bien. Et, bah... <rire> et En fait, ce qui est vraiment terrible dans la séquence, c'est que personne ne le relance spécialement. genre il eu ils sont 12 autour 12 de la et à part Cyril qui le laisse balancer un peu son char. Il n'y a personne qui pose des vraies questions ou un vrai bail. Parce qu'en même temps, tu sais que si tu lui poses trop de questions, ça peut poser problème. Et vraiment, ce qui me fume, c'est les applaudissements du public. Tu regardes les gens derrière, il a envie de se flinguer. Elle, elle ne s'est jamais autant fait chier de sa vie. Elle, bon, elle est paumée. Ah, c'est trop drôle. Il devait avoir le prompteur. Applaudissez Il m'a dit quoi Ouais, Nasa, quand il était petit, euh, quand il dormait au salon, il se réveillait au salon. Est-ce que t'as compris pourquoi maintenant tu sais, dès que j'ai compris ça, deux jours après, j'allais mourir. Parce qu'en fait, toi, quand t'étais petit, toi, quand tu dans mon salon, t'es là où oh, il portait, il te dans ta chambre. Vous êtes des bâtards. Non, c'est mort. Vous êtes des bâtards. Tu sais, j'ai compris ça après. Vous êtes des bâtards. J'ai mis l'effort. J'avais pas compris, je dis, quoi cette vieille vanoche? Ouais. Et j'ai regardé, je dis, je crois, je crois, je crois, je crois il l'a mis comme ça en fait. Il douce. <rire> je vous le dis, en tant que gros, en dehors des classiques insultes, gros porc, machin, bon, là, là, on n'a plus d'originalité, hein, J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup plus de sujets dans la vie avec une variété de blagues que pour dire à quelqu'un qu'il est gros. Tu vois ce que je veux dire? Ou pour valider quelqu'un sur son poids. Là, vraiment, on a atteint le paroxysme, tu vois. C'est magnifique. Les gens ont une créativité sans limite sur le sujet. Et c'est toujours mieux quand on le prend à la cool, tu vois. En même temps on le prend à la cool quand on force pas de ouf Quand les gens sont for forcés un peu j'avoue ça peut être chiant Mais là, là, la elle tue frère J'aime pas, après quand je suis dans des restaurants comme ça je mange que des gambas Les gambas, c'est trop bon les gambas Mais toi tu sais pas c'est quoi des gambas Non, je sais pas c'est quoi <rire> Mais si j'ai bien connu c'est du poisson <rire> Mais il est trop con frère <rire> oh, ouais. oh, Regarde faut le petit sang, du quartier où on va. Ouais, je te ramène au Vieux Point à Marseille, ah ouais, là, ouais. Dans des bons restaurants. Ouais, ouais. Ah non, non, non, non, non, non, Le fait que Koba, numéro 1 spécialiste dans les séquences, un petit peu débile, drôle, et quelqu'un encore plus bête à côté qui arrive même pas à savoir c'est quoi une gambasse. Non, ah, la séquence, elle tue. La séquence, elle tue. Il a raison, Koba. Sors un peu du quartier. Ouf, très, Ouf t'es sens, là. Là, ouf, t'es sens. Franchement, débat parallèle, les gambasses, des fois, quand ça sent trop la mer, là, t'as l'impression d'avoir... un vous allez une liche du port euh, pff, Non, non, non, on peut pas. On arrive, on voit des, des, des gars là dans, dans le métro, de ça On a pris leur téléphone, tout ça. Mais non. Bah ouais, on ah, t'es ce genre de mec. Bah, c'est ouais, J'ai oh, bon, caché mon tel Non, mais j'étais petit, j'étais petit, ah. j'avais 16 ans. Et là, maintenant, t'as quel âge Là, j'ai 24. Moi, ouais, ça va. t'as ouais. vu Bah oui, j'avais 16, 16 ans, on a pris les téléphones. Ouais. Il y a un pote moi il avait déjà au moins 500 euros. Mais tu sais quoi, tiens, vends-le, je te le donne. C'est à dire, maintenant, pouf, comme par hasard, on arrive pas à Barbès Je descends, je vais voir les les de ça là, tu vois Je donne mon téléphone, le gars il lève la tête, il me dit quoi Suivez-moi, c'est un keuf. J'ai pété les plombs. Et maintenant, ils ont dit Vous habitez où Ils ont dit Cray, tout le monde vient. J'étais yam <rire> Oh, j'étais yam Mais coup t'étais pas en solo. Mais ouais. J'ai vois Cray. Et je ben, t'ai de, de Les darons, ils auraient dit quoi en plus Bah ouais, mais mon daron, <rire> il est venu nous chercher. Alors. Mon daron, en plus, un genre de diplomate. Un français sérieux. Bah. Il est rentré dans, la, dans le commissariat comme ça. Pour <rire> tout le monde. J'ai dit Oh, <rire> oh là, là là Tu savais ce qui t'attendait oh, ouais, J'ai dit C'est mort. Non. Ah, celle-là. Le tout match. Quand t'as l'impression c'est toujours plus Il y a une anecdote sur l'anecdote Ouais, bon, alors en fait, on a volé le téléphone, puis après l'argent, puis après un barbès des rebeux, puis en fait, non, flic en civil au milieu de barbès des rebeux, puis j'ai dit Cray les gens, ils sont venus me... Ah, et le daron Je vous cache pas, le... le détecteur de peu probable est quand même assez élevé de mon côté. Vous me direz ce que vous en avez pensé, celle-ci, dans les commentaires J'avoue, j'y crois moyen. Hein. Je vais regarder un, un match de foot. Let's go Rappeur X-Foot, il y a toujours du lourd Balance contre Barcelone. On est dans l'hôtel tous ensemble. C'est le meilleur hôtel de Mestella. Mes amis m'appelaient ils disaient, ouais, venez, viens, on descend. Faut que je monte prier. Je dis, allez ah, les gars, faut que je prie. Ouais, mais on va rater le truc. Je vais rentrer, Bien. je vais prier. Je ressors de, de ma chambre. Bien, Messi, Neymar, Luis Suarez, Kamas devant Wam ensemble. Aucune sécurité, aucun personne. Il n'y a personne, il n'y a que nous quatre. Les quatre fantastiques. C'est Soares il sort en premier, je sors derrière Soares, Neymar après moi, Messi. Ça veut dire que c'est les quatre fantastiques, ils sont mélangés. Ils sont mélangés, on sait pas qui, qui est qui. Depuis ce jour-là, j'ai plus jamais raté une prière. <rire> mais non Mais non <rire> Mais non <rire> C'est pas la rencontre au hasard de, de, la... <rire> de la MSN qui doit plus te faire rater une prière, mais... <rire> Ouais oh, bien sûr, je me doute que c'est pas ça, mais la façon dont il l'a jeté à la fin, c'est <rire> En vrai, croiser des stars dans un hôtel, pourquoi pas Moi, je j'ai crois, croisé Eric Carrière. Voilà, bon, c'est pas la même volonté... <rire> c'est pas la même échelle, mais quand même Wesh, c'est l'Espagne, wesh Ouais, c'est l'Espagne Oh là Voilà, c'est l'Espagne, frère C'est oh l'Allemagne Oh là là là là Tuyau de fission, on voit la moitié de ta tête en live Insta. Oh là là, tu sens ça a pas parlé, euh, ça a pas parlé de fission nucléaire. Hein. <rire> L'Allemagne c'est même pas dans l'Europe moi <rire> Ah ouais, oh, ça ouais, l'a fait chose. moyen rire. Voilà. <rire> c'est quoi, <rire> quoi le rapport ah, L'Allemagne, c'est pas en Europe, frère Il y a encore des gens à leur grand âge ils confondent l'Union Européenne et Europe, mais l'Allemagne, c'est même pas dans l'Europe. Là, on est sur... Euh... Aïe, aïe, aïe Des Catalan, grâce à moi, ils ont fait de l'argent. Il y avait un truc de balance à gars. Ça m'avait contacté pour faire un, un truc, puisqu'ils ont des lunettes comme ça. J'ai dit non, je préfère des Catalan. La tête de ma mère. Je suis habitué... Ah, elles sont belles, hein? Quechua, tranquille. Alors, je suis très content que Decathlon soit revenu au premier plan des marques sympathiques à porter en France à des moments. Decathlon, Quechua et consorts, là. Il y a tout un côté un peu euh, rue, là, qui a rendu ça un peu plus populaire. Mais de là, ils préféraient pas l'Anciaga. Je vous propose de manière collective que nous dosons <rire> ensemble sur, euh, <rire> sur le Je veux prouver parce que celle-là, j'y crois vraiment pas du tout, frère. Comment ça s'appelle, Flashball, là? On met des balles de Flashball, au moins une douzaine de. de à hein. ah, bout portant. Ah non, frère. j'arrive pas à tomber, je retourne, je me relève. Maintenant... Ah non, frère, t'as pas pris des balles de flashball. Hein. <rire> non, frère, 12 balles de flashball dans le corps, impossible. Une fois, j'ai pris un flashball à la fesse Réforme des retraites 2010, Sarkozy on se rappelle de toi, tous ceux qui avaient 15-16 ans à cette époque, là je parle à une génération qui s'en rappelle quand on avait 15-16 ans à cette époque là les gars, on était allé aller faire blocus des lycées et ça machin, c'est vrai qu'à l'époque, sans mentir, on le faisait parce que c'était aussi la mode de le faire, tout le monde s'engraînait, etc. Au devant d'une manif, ça m'était arrivé de prendre un coup au Tu prends 12 flashballs, je me demande si t'es pas mort. Hein Franchement, t'as pu prendre, je sais pas, une grenade fumée, peut-être, mais je te jure, t'as pas pris un flashball mon pote. Bon ben voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi, peut-être un épisode 3 à venir qui sait s'il y a encore des petites séquences comme ça qui traînent, on n'hésitera pas à les utiliser je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez bien sûr pas à aller checker Red Shadow Legend dans la description et je vous souhaite une bonne fin de soirée ciao ciao